Eh bien, Bonjour à tous. Nous sommes ensemble sur les réseaux sociaux de l'association Ville Internet, mais aussi de toutes les villes Internet de France qui veulent bien relayer en ce moment même cette intervention qu'on fait depuis l'association des maires de France. Et je remercie Véronique Picard qui a permis la tenue de cette journée Ville Internet au siège de l'Association des maires de France, au Quai d'Orsay. On ne peut pas voir le, le, le lieu magnifique à l'extérieur, mais on est tout près des bords de Seine, au centre de Paris. Et on est heureux d'être avec vous tous dans toute la France pour ce lancement officiel du label Ville Internet, que vous connaissez pour certains, moins pour d'autres. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous en parler à la suite de notre conseil d'orientation du label national, territoire, ville et village Internet. Alors, je vais laisser très officiellement, Emmanuel Evenot, le président de l'association Ville Internet, qui est également président du jury de ce label, l'honneur de lancer devant l'ensemble du conseil d'orientation du label, donc dont les membres du jury, lancer ce label officiellement ici sur les réseaux sociaux. Merci. Effectivement, nous travaillons sur ce sujet-là depuis maintenant un certain nombre d'années, puisque ce sera le 19e label qui sera ouvert en 2018. Il est lancé à partir d'aujourd'hui et puis donc il sera remis à Paris dans le cadre du premier trimestre de l'année 2018. C'est un label qui nous tient à cœur depuis pas mal de temps, comme l'illustre ce nombre d'années, bien évidemment. C'est un label qui montre surtout le poids important qu'occupent les collectivités locales en France dans la diffusion de tout ce qui touche à Internet et au numérique. Quand on parle des collectivités locales, en fait, il faut aussi inclure un certain nombre de PCI, puisque sur la plateforme Ville Internet, maintenant, nous sommes à 38 720 collectivités référencées et qui peuvent témoigner de l'ensemble de ce qu'elles font sur Internet. Eh bien, avec le 19e label, nous avons travaillé aujourd'hui encore avec le comité d'orientation pour affiner. Euh, la méthodologie que nous utilisons chaque année pour faire notre classement, le classement euh, qui renvoie aux, aux activités produites par chacun des, des, chacune des, des villes qui concourent et qui permet de, classifier, de, de représenter les actions entre une et cinq arrobas en fonction euh, du niveau atteint chaque année. Euh, donc, euh, euh, rendez-vous pour la cérémonie du label Ville Internet au premier trimestre 2018. Ce sera retransmis également en ligne. Nous savons que vous êtes très nombreux chaque année à nous suivre et c'est pour nous un grand plaisir que de livrer l'ensemble de ce que font les collectivités locales devant la communauté des internautes et même de tous ceux qui sont intéressés par le sujet. Merci et puis bien bonne chance à tous et bravo pour vos participations euh, au label et merci au, au, au conseil euh, d'orientation avec euh, des maires, des adjoints, des partenaires, des entreprises, euh, des territoires qui sont représentés de toute la France. On le constatait tout à l'heure et donc euh, voilà, c'est grâce à eux aussi que euh, ce label perdure, qu'il est dans une continuité, euh, qu'il peut être mis et étudié par un jury d'une manière euh, tout à fait euh, euh, sérieuse, alors pas scientifique parce que ce ne répond pas à tous les critères des observations scientifiques, mais malgré tout, avec un sérieux euh, lié au, au travail des universitaires, notamment qui valide euh, ce dispositif. Et voilà, et je voudrais remercier euh, vous tous et euh, nous allons bientôt nous retrouver en conseil d'administration pour la suite de cette journée. Euh, donc à très bientôt à tous et bravo déjà pour ce label que vous entamez. Bravo.